Lundi et mardi, la lune sera dans le Sagittaire, votre huitième maison. Euh, vos relations pourraient subir des moments légèrement inconfortables. Cela peut facilement être résolu en faisant un effort supplémentaire pour faire plaisir par exemple à votre pas amoureux, l'inviter dîner, euh, ou faire des compromis pour maintenir l'harmonie dans vos relations. Il faudrait aussi être attentif aux achats impulsifs, car vous pourriez avoir tendance à dépenser sur votre plaisir et par la suite le regretter. Mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'aux 14h pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre neuvième maison, euh, faisant un sextile avec Vénus, votre gouverneur, dans votre onzième maison. Ce qui vous donne le goût de vous réunir avec les amis, les membres de famille euh, et pour vous divertir par exemple ou avoir du plaisir. Durant cette période, il serait très facile faire des nouveaux amis et si vous étiez célibataire, avoir le courage de demander à quelqu'un de sortir avec vous. Ce quelqu'un pourrait être soit un ami ou un collègue. Vous voulez sortir de votre zone de confort et expérimenter des nouveaux horizons. Une très belle énergie vous habite et la chance vous sourit. Vendredi, samedi, et dimanche pour le Québec et vendredi après 14h, samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre euh, dixième maison, et une nouvelle Lune aura lieu dans cette même maison. La nouvelle Lune dans le Verseau, conjointe à Mercure et faisant un carré avec Uranus, euh, fait que vous pourriez, euh, durant les prochaines semaines... Euh, dans euh, la nécessité de prendre une décision à propos de votre carrière ou votre profession ou même métier soit vous lancer en affaires pour devenir indépendant ou chercher un autre emploi où vous pourriez être plus heureux et ça va être durant les prochaines semaines comme j'ai mentionné par contre